Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière parce que Méon de la chaîne Méon Sculptive m'a lancé un challenge photo et d'ailleurs je ne suis pas la seule à qui il a lancé ce défi. Il l'a lancé également à Pierre des Éleveurs de pixels et à Arnaud de la chaîne X Factory. Et donc ce challenge photo, en quoi ça consiste Eh bien, ça consiste simplement à faire une photo d'un jouet ou d'une figurine de collection remise en condition de réalité et d'en faire une photo et que cette photo semble être réelle et qu'on n'ait pas l'illusion que c'est un jouet ou une figurine en plastique ou autre que ce soit vraiment comme si c'était une photo réelle qu'on avait pris en temps réel de ce qui se passait sur le moment même donc pour moi euh, j'ai décidé, j'ai essayé de chercher une idée originale d'essayer de faire quelque chose que je n'avais pas encore vu sur le net parce qu'il y a énormément de choses euh, qui se fait notamment euh, euh, ce qui est très connu, c'est les figurines de Star Wars qui sont remises en condition avec du feu derrière. Et c'est vrai qu'on dirait que c'est une image tirée du film, que c'est la réalité, mais en fait non, ce ne sont que des jouets. Moi je m'étais dit une idée originale, et puis bon, c'est l'été, il fait beau, donc je vais un peu euh, ben, voilà, surfer sur cette vague-là. Et je me suis arrêtée sur l'idée de reconstituer... Des gens qui se baignent, des gens qui profitent, qui se baignent, qui se profitent de l'été. Donc, ce n'est pas forcément simple comme idée parce que voilà, les personnages, ce n'est pas évident à rendre ça réel. Mais bon, j'ai été dans ce défi et voilà, on, va, on verra ce que ça donne. Vous me direz si vous aimez, si vous aimez, vous laissez un pouce bleu, vous commentez, enfin voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Pour trouver les accessoires de mon décor, j'ai été en partie à la brocante, j'ai acheté quelques trucs et pour bah, il n'y a pas forcément il y a des choses que je n'ai pas finalement utilisées parce qu'elle savaient que c'était trop grand pour mon décor, que ce n'était pas euh, adapté à la taille de mes personnages. Donc voilà, je les ai mis de côté, mais c'est pas grave. Et j'ai notamment une petite voiture que je vais garder qui sera dans mon décor. J'ai également acheté en fait sur Amazon des petits personnages comme ça, vraiment tout minuscules, qui sont en fait des personnages que les gens utilisent pour faire des maquettes il reconstitue euh, une ambiance et là il s'avère que c'est des personnages qui sont en maillot qui sont à la plage donc c'était parfait pour mon idée et alors je m'étais dit qu'un petit parasol ce serait sympa pour le décor parce qu'à la plage on aime bien avoir un parasol hein. et donc euh, ouais, pour trouver un parasol qui euh, est de la taille de mes petits personnages c'est pas super évident mais j'ai repensé au parasol qu'on met dans les cocktails et donc ça m'a fait mon petit parasol que j'aurais mis que je vais mettre dans mon décor. J'ai également réalisé des petits essuies de bain sur lesquels mes personnages se posent. Donc ça, c'est un peu pour le décor. Et après, moi, j'avais quand même envie d'ajouter un effet un petit peu, euh, un petit plus au décor, un effet avec du mouvement. Et donc, l'idée, ce serait de faire une photo au moment où un des baigneurs plonge dans l'eau et donc il y a des éclaboussures. Pas évident, mais j'ai pensé à quelques astuces. J'utilise notamment du fil de pêche et une bonbonne d'air comprimé pour réaliser cet effet éclaboussure donc je n'ai pas encore fait la photo à l'heure où je vous parle j'ai fait quelques petits tests mais vraiment rien de très poussé donc on va faire ça maintenant je vais mettre une caméra qui me filme pendant la réalisation de cette photo bien entendu j'ai déjà installé le décor pour qu'on avance un peu plus vite donc voilà, je vous ai installé là avec la caméra de chez Lumix, euh, le GX80 qui est plutôt idéal pour la photo, mais voilà, il a une option vidéo, donc on va tester ce que ça donne. Et ici, j'ai ma caméra principale avec laquelle je vais faire la photo. Donc j'ai mon décor ici, j'ai les petits personnages qui sont ici. Je vous montre, voilà ici un peu les personnages. Comme vous pouvez voir, je les ai mis donc euh, sur des petites serviettes de bain. Ici, en arrière-plan, j'ai la voiture dont je vous parlais que j'ai acheté à la brocante. Et en fait, en avant-plan, j'ai un point d'eau qui se trouve ici. Et alors, comme je vous le disais, j'ai mon parasol et... J'ai installé ici une petite lumière pour ajouter ben, des contrastes à l'image. Par contre, euh, le challenge est intéressant, mais euh, j'ai un petit peu stressé quand Méon nous a dit qu'on ne pouvait pas faire de retouches photo, ni les couleurs, ni euh, Photoshop, rien du tout. Donc la photo doit être prise directement avec le boîtier et on ne pourra plus y retoucher. Donc ça ajoute un petit peu de stress au challenge, mais bon, challenge accepté. Hein bon, il s'avère que seul, ça va être un petit peu compliqué de devoir gérer les éclaboussures, le saut de la personne et déclencher la caméra. Donc je vais faire appel à mon acolyte préféré. Et voilà, donc euh, vous avez vu un petit peu le making of, de comment j'ai fait ça. Bon, ça a été un peu plus compliqué que prévu, j'ai changé une méthode, j'ai utilisé plutôt des cailloux plutôt que d'utiliser de la bonbonne d'air comprimé. J'ai fait appel à une deuxième personne parce que j'avais pas assez de mains. Et euh, finalement, ben voici le résultat. Donc euh, je suis plutôt contente du résultat, même si évidemment dans ma tête ça donnait autre chose. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est participer, c'est essayer tenter des nouvelles choses et donc je remercie Méon parce que sans lui je n'aurais pas relevé ce défi, je ne me serais pas testée à la photo dans ce genre de contexte et en plus à faire une photo sans retouche, je le rappelle, sans retouche que ce soit de l'image, que ce soit au niveau des couleurs donc c'est ça en fait au final le vrai challenge c'est de faire une photo directement sans passer par la case retouche post production. Donc voilà, je pense en tout cas avoir relevé des filles puisque je l'ai réalisé. Après maintenant, est-ce que le résultat est là C'est pas à moi de le dire, c'est à vous. Est-ce que vous avez trouvé ça bien ou pas Ou moyennement Enfin voilà, j'attends vos avis en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser. Un petit pouce bleu ça fait plaisir et je vous invite à aller voir les vidéos des autres euh, participants à ce challenge donc la vidéo de méon de la chaîne Méon sculptive qui est ben, celui qui a organisé et qui nous a lancé ce défi et qui a d'ailleurs fait la première vidéo sur laquelle on s'est un peu inspiré du challenge je vous invite à aller voir la vidéo de pierre des zelver de pixels et d'Arnaud de la chaîne Pix Factory et peut-être dites-nous aussi ben, à chacun d'entre nous quels sont vos avis, quelle image avez-vous préféré, quelle technique et si euh, vous avez aimé tout simplement et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de sourire quand vous filmez et n'oubliez pas d'accepter les challenges parce que c'est avec ça que vous allez progresser à bientôt